C'est tout début hein, du traité de Lisbonne, donc euh, ce n'est pas encore tout à fait évident. Je pense que le Parlement doit s'habituer à ces nouvelles compétences. Il faudra aussi que le Conseil apprenne à composer avec le Parlement européen. En tout cas, moi, bon, il y a une chose qui m'a là il y, a, il y a trois semaines d'ici. Euh, C'est un vote euh, du Parlement européen sur SWIFT, ce, ce bazar sur l'échange des données avec les Américains, et où à peu de voix d'ailleurs, le Parlement a vraiment, je dirais symboliquement, on va dire faire un bras d'honneur, mais en tout cas, dit à la Commission « non ». Arrêtez, ne nous demandez pas l'impossible, ce truc ne va pas. Et je trouve que c'était plutôt bon signe. Il y a beaucoup d'autres domaines, là maintenant, très très vite, dans lesquels il faut que le Parlement se positionne. Je pense en particulier, par exemple, au service d'action extérieure qui va entourer euh, la fameuse haute représentante. Là aussi, manifestement, le Conseil et la Commission ont vraiment envie d'envoyer le Parlement, enfin, le... méprise un peu notre vision, qui est une vision beaucoup un plus euh, communautaire qu'intergouvernementale, évidemment. Et donc, euh, oui, il va falloir que le Parlement fasse bon usage, parce qu'il suffit pas d'avoir des compétences, il faut encore euh, les employer, et les employer à bon escient. Donc c'est vraiment tout nouveau, c'est en route, euh, je crois, d'être En tout cas, nous, on sera de ceux qui euh, pousseront chaque fois à aller au bout de ce qu'il nous a donné comme pouvoir. C'est un nouveau parlement, donc on, il y a des sujets sur lesquels on ne voit pas encore très bien ou très clair sur les majorités. On sait qu'il est un peu plus à droite, on sait qu'il est un peu plus eurosceptique, euh, euh, et donc on a quelques beaux exemples de, de spécimens euh, europhobes et, euh, et même, euh, je dirais, un peu injurieux sur les ports. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, on sent quand même que malgré cette configuration-là, il y a des ouvertures possibles, certains dossiers, et justement à la faveur de de Lisbonne, qui nous oblige quelque part à chercher autre plus loin que notre horizon immédiat. Donc euh, moi je veux faire le pari que malgré tout les Verts et les libéraux, c'est un drôle d'alliance, ça peut paraître bizarre, euh, en tout cas des Français qui se disent « on voit quoi la gauche et la droite », non, non, c'est tout à fait possible. il y a moyen Verts et libéraux sur une série de sujets et en alliance avec les socialistes, dans certains cas en alliance avec parfois des gens du PPE de l'autre, euh, de faire bouger des majorités, c'est vraiment notre Au niveau de l'Union, on est probablement un des partis qui est le plus fédérateur, puisqu'on a un parti vert européen qui n'est pas seulement la somme de l'ensemble des partis verts nationaux, mais qui essaye vraiment de promouvoir et depuis longtemps d'ailleurs des programmes communs, des positions communes, ce qui n'est pas toujours simple, à pas pousser les verts ailleurs, parce que même si on n'a pas les mêmes héritages que les vieux partis, il n'empêche qu'on a aussi des subtilité des nuances entre nos Danois, nos Hollandais, etc. Bon, mais il y a un vrai travail de, de convergence. Par exemple, on peut être membre aujourd'hui du Parti vert européen sans être membre d'un parti vert national. Donc il y a vraiment une logique qui est une logique européenne. Alors On, on essaye de le faire vivre. C'est pas toujours facile parce que là aussi, y compris chez les écologistes, même si on est très européen, ben, on est parfois plus occupé par les élections régionales, pour prendre un petit exemple, euh, ou par des choses qui sont vraiment dans, dans l'immédiat et dans la proximité que la construction du Parti vert européen, qui apparaît même parfois à certains écologistes comme un peu lointain, mais ça c'est une tension naturelle, je dirais, contre laquelle il faut euh, euh, combattre, et surtout qu'il faut combattre en disant qu'il n'y a pas d'un côté les dossiers européens, et puis de l'autre les dossiers régionaux, je ne sais lesquels, mais qu'il n'y a que des sujets qui ont tous une porte d'entrée locale, régionale, nationale, ou fédérale ou européenne, donc si on regardait le monde à l'envers et pas par tranche euh, euh, Europe, euh, état-nation et euh, région ou municipalité, on ferait déjà une très, un très, très belle avance.